Une patiente est venue me voir suite à une morceau de tic qui remonte probablement à 3 jours. Elle n'a pas de symptômes et je me rappelle que j'ai prescrit un antibiotique à un patient dans le même cas l'année dernière. Je vais quand même vérifier les dernières recommandations parce qu'on parle beaucoup de la maladie de Lyme depuis quelques temps. Il y a peut-être eu des nouveaux travaux. Alors je vais sur le site d'AntibioClick, c'est un bon outil d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, c'est régulièrement mis à jour. La recherche est simple, sur la page d'accueil, recherche antibiotique, je choisis le domaine, la pathologie, alors pour l'instant, pas d'érythème migrant, je choisis le groupe d'âge, pas d'insuffisance rénale, pas de grossesse et pas d'allaitement et on me conseille de surveiller l'évolution. Les recommandations sont l'abstention thérapeutique en l'absence de symptômes. Les recommandations ont changé depuis l'année dernière mais je vois dans les sources que la mise à jour de l'HAS date de juin 2018. Allez c'est bon je suis à jour sur le sujet.